Salut Jeudi contre la réforme des retraites, pas au serre. On lâche rien. Bonjour, pour la réforme des retraites, manifestation, jeudi. Bonjour, la réforme des retraites, manifestation, jeudi. jeudi, 14h. Ah, jeudi. Oh, oh, bon, la Avant ah, bon. ah, ben, Allez, bah, je vais. Pour la journée de jeudi, contre la réforme des prêtes, Bon Super, merci Bonne journée. bon appétit. on continue, jeudi, on lâche a... pas.